Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable de baou une nouvelle émission. Jeudi, c'est mercredi 26 octobre 2022. Content d'être avec vous. Alors, on a salué tout le monde qui est sur YouTube. Si la avez qui au même tour qu'on a gardé nous sur Facebook, même à travers d'autres pages, Et bien, j'en profite justement pour vous dire merci. Alors, il dit que... Ça fait longtemps que nous sommes campés euh, sur question Facebook. Là. Même les gagnants de monde qui transmettent transmettre des vidéos nous, Mais gagne une page original RL Prod, Donc n'importe le n'a euh, mis lien en description euh, pour permettre que vous allez directement sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui... Plus habile sur Facebook. Et puis là-haut qui sur YouTube en pile love vous nous. On vous adore, on vous aime parce que c'est le bon amour en retour. Carmelite, tu vas bien? Ça fait un bail que je t'ai pas entendu. Est-ce que tout est ok, Lovely? Depuis Santo, tu vas bien, cocotte. Et puis, n'a pas salué tout le monde qui adorait. Prenons un attachement tout à fait infaillible pour Chanel Silla. C'est parti pour les informations. Voici pour vous. Direction générale, police nationale d'Haïti. A fait toute population qu'on est. Que les gens qui ont des machines, des motos, des examens personnels qui ont pris, ils ont pris des plaintes pressées dans le commissariat qui est prêt. Parce que, dernier jour, les ont utilisé des machines et des motos pour gens qui ont kidnappés pour commettre des malhonnête dans la population. Ils ont même utilisé des gens pour séquestrer des gens qui ont kidnappés. C'est pour ça que la Direction générale police nationale a toute propriété, caille, machine, moto, pour pote sans perdre du temps. Article 293-5, Loi sur enlèvement et séquestration, qui était publié dans le journal officiel pays, Le Moniteur, dans date 20 mars 2009, fait connaître que tout le monde qui a participé dans kidnapper kidnappage, qui mettait machine, moto, yo, pour question de kidnapping, toutes ces bandits. Et la police a marché pour yo Et a confisqué ni machine, ni caille, ni moto. Ou a perdu yo Et puis ou a pris prison. La guerre avertie, patrouille Kokobe, ni pied cassé. C'était un message. Direction générale, police nationale d'Haïti. La police a fait passer ce message. C'est une façon en de dit eh bien, pour empêcher. Euh, d'autres exactions parce que il y a des gens qui prend machine l'autre et eh bien il va faire vol avec lui là il prend véhicule si là ce que vous devez faire c'est aller poter plainte dans la police Ben oui si vous avez un bagage qui perdu c'est aller plainte parce que moi à euh, rappelle, ça fait 3 ou 4 ans et il les âmes hein? ben, sur moi bah ça eu prend valise moins tout toute kichoy qui la donne m'étais plainte et puis quelques jours après je passe bon, ravin. Moi, valise là. Ok. Donc, c'est pour me dire que, depuis yon fait nos bagages, quand même, elle peut être pleine. Mais même les nègres qui e, ont fait ça sa deux jours après, ils me yon, Parce que est qui un restaurant dans la zone de Negadi. Et pas capable Negvi, nous avons volé comme ça dans la petite ville. Nous une zone de bloc, bois, et market, extra. Oui. Dans zon, zone euh, Radio Scoop. Eh bien, pas bon menti, next round est joué, Eh bien, dit que Jean Bagala est là, Bagala vraiment difficile dans le pays d'Haïti, mes amis. avez une qu ti question à poser tête nous sommes en... en octobre. Dans quelques jours, ce sera le mois de novembre. Non, et au moins encore c'est sera le décembre. Et puis janvier 2023 après le rivet. Kounya là, question à poser tête tout. Quand est les s'il la souple même les Ariel te bail lord pour l'école la reprendre l'école la pas capable reprendre parce que gien ont côté mobilisation qu'a fait contre Ariel Henry. et l'autre côté encore bandi au même a fait ça et dans la république rendez-moi ne sais pas quoi dans situation l'école la la cal mais si a souffri premier bagarre pour mettre dans tête tout c'est que gien pile là qui besoin fait ça n'est pas capable de le retrouver là parce que y'a besoin de la classe pour le rencontrer, parce que c'est si seulement là y'a capable de rencontrer. Gagnez-vous depuis l'école la fin de eh et bien y'a pas de chance pour les amis. Et puis, y a la deuxième question, on a posé tout. Qui est-ce qui a de chance pour boucler le programme? Qui est-ce qui a chance boucler Ça veut dire, c'est difficile, y'a pas courir avec vous. Et Kounia là, obligé à dire tout, qui est l'école la, etou, ki le la blouvri? Mais, attendez bien, si nous perdons 10 ans l'école timoun, nous ne pouvons peut-être pas comprendre ce qui s'est passé. Même voulons-nous comprendre. Mais les gens qui a empêché nous de l'école là. Premier monde, le Ariel. Tendez bien, oui. Deuxième monde, le relais Bandi Axamio. Troisième monde, c'est politique c'est trois moun sa entre parenthèses ou k'ap quelques gangs dans le secteur privé à tout parce que en bilan yo à l'origine de ça k'ap passer dans pays yo parce que yo gagnent sans sous conscience même les c'est pas nan mais yo non mais yo gagnent sans sous conscience parce que certaines fois yo alimenté en pile bagaille k'ap passer dans pays donc c'est acteur sa yo qui Principal responsable ça kap passe nan pays. Hier, mwen rete, mwen fâché, mwen révolté à tête mwen. Donc, on est pour qui ça? Quelqu'un m'a appelé. Qui kote m'te yé? M'te centre ville. Mou nan relem. M'prend téléphone Et puis, m'abral monte canapé vert. Mou nan dim kon sa côté kote ou yé là c'est on amis. mon n'ap sorti cité soleil li dim. la fait route là à pied pour vinn côté parce que li besoin 250 goud sinon ti moun y'a mourir nan mél Comprenez bien oui ça me dit non on moun kire kap soley. ki l'o sorti cité soleil qui décider vini à pied vini genou canapé vert Bolvin cherchait 250 goûts, sinon Timounyo a mouru. Pas m'en dîmes comment m'sentis. Pas m'en dîmes comment m'sentis. C'est révoltant. Ouais, même quand t'es ça, mon ça sorti, y a qui mon cap vivent là. Qui n'est qui prétend dire c'est chef qui cap vivent là. Et même n'excell qui c'est chef là, c'est eux-mêmes qui gagnent activité nommé yo. C'est eux-mêmes qui aboie si. Mais population la crevée. Yo pas chambre même. Et je toujours peux parler. Je ne peux pas préserver VIM. Parce que nous avons un cœur qui est léger. Est-ce que nous comprenons quest Donc, ça, c'est ce que obtenu comme témoignage. C'est ce qui est fort triste. Au ne pouvons pas prendre. imaginez dans nos pays. Nous par contre qui ça pour nous n'avons Nous par contre si nous montez si nous descendez Et bien, AH ensemble, Comment, Allah, -uh, de jour en jour, nous t'a capable dit il y a empiré. Nous avons eu de Mouche blanc, Ce pas vrai. Eh bien, nous avons eu des là. Attendez bien, ça m'a dit nous. Proposition pays États-Unis qui sollicite le Conseil de sécurité des Nations Unies pour être capable une force sécurité internationale dans pays d'Haïti. Nous c'est presque un sujet de fiasco. Information qui sortit par bon côté journal Miami Herald, qui cite Source, qui fait quoi En quel pays ne t volontaires volontaire pour être capable de troupe troupes jusqu'à présent D'après le journal-là, les États-Unis semblent incapables de motiver le Conseil sécurité sous nécessité pour ta capables de des soldats dans le pays d'Haïti. Et... Les États-Unis t'a semblé envisager faire retrait sous proposition si là. Non, mourir Situation ça d'après Miami Herald. Livini. Par le fait que les États-Unis, étant que pays qui fait proposition si là, pas faire un sacrifice. Ou bien pas les consentir un sacrifice. Pour faire premier pas. Pour t'a montrer volonté li tout. Pour faire partie yo même tout force internationale si là. les états-unis on vous suspecte de faire le double jeu c'est ça certains états ont même plaidé pour élaboration un plan correct avant la présentation de ont telle résolution y a jonglé haïti dans des petits il y a jonglé nous nous c'est un ballon football et les enfin jonglé nous par contre quand y a est nous est-ce que y a nous dans filet n'est pas capable dire bravo mais qu'on ça sont capable expédier nous bien loin Chris, ça n'a vive avec lui n'a prend n'a pas accepter même au Green bagage dit non. ça qui représente un poignard dans le dos pour moi c'est bandi yo moi toujours dit ça barbecue iska Tilapli, iso izo Vite l'homme Lotnegio, monsieur nous ouais nan ki ça nous tomber nous ouais qui qui sa pays a tomber. Bam dit non bien. Gen groupe qui ne pas faire kidnapping. Mais comme ça gen groupe tout fait fait kidnapping. Groupe qui ki pas fait kidnapping nan li soukou, l'a volé. Parce que tout bandit fait zac. Comprenez bien ça m'a dit Mais mais c'est bon di nous bagay Comme si nous pas nous compte que les nous a société a, ça fait pays international content. content. Attendez bien oui. N'a société a, pays yo content. On dit non bagaille monsieur. Bab, babé ki ou frem, pri M'a pas la voix ou di Parce que c'est ou même qui capable de prendre des initiatives. Même les pile moun pa kwè nan bagay wa fè, paske, ou parce que ou ils vont côté ou désorienté. Mais bon m'di ton bagaille. On cherche bataille là non monsieur. On de bataille, on fait bon bataille pour peuple non monsieur. On fait bon bataille pour moun sa yo kap patojé nan dans la cité Soleil. On fait bon bataille non monsieur pour ti moun yo ka l'école. Si on pas fait ça monsieur non tout a péri oui pays ça yo yo pas rien yo pas fait un rien pour nous même clairement nous yo pas fait rien pour nous si nous y a pas marqué pas sous place pour que ça ne passe pas en coalition là pour nous mettre z'amn dans des greniers pour nous dire que toute monde doit marcher bien en pays ça l'école doit l'ouvrir bon bon me dit non bagarre monsieur si l'école ouvre dans cité soleil que Gabriel entende ni avec euh, Iska avec Machias, pour l'école ouvre pour nous font entendre monsieur. Problème c'est que nous lier tout. Nous agit, comme des politiciens. De nég comme si nous ouais pour une résolution pour pays à sauver. Yo plutôt fait masturbation politique. Pour que ça pas qu'on nous nous. S'il a pas Pour l'école, à l'ouvrir Et puis nous suspends fait kidnapping Si nous kidnappé Kidnapper gens pour nous kidnapper. Nous disons nous Nous dit non. Non premier temps c'est pas nous. Qui fait dans non vin non menon. On pas de problème avec ça. Mais avec l'argent du kidnapping, nous avons gen opportunité, nous gen chance pour nous acheter pile zam Pour nous faire pile l'obé non. te ka ba nous green, mais kounya nou gen n'y 20, nou nous mette souli. Pour 20 sa vin sa pa ka fon véritable révolution pour pep la. Comme si monsieur, nous camper, nous kite pep la privé. Je même sais kon sa fèm toujoué, mais pas la avec non. Nous se petits ghetto même j'avèm. Barbecue et timoun la, badelma. Iskase et timoun la, belekou. Machias, Timoun Boston, Tyson, Timoun là, Timoun qui le nan même. Est-ce que nous comprenons? Gabriel, nous connaissons longtemps la frappe. Mais monsieur, nous faisons bagay. Iso Timoun, qui toujours a caché dans des poteaux, dans village là, là, l'appli. C'est presque la même chose. Chris là. Comme si monsieur, je ne j'ai dit à la, nous pas nous compte que nous faisons payer trop tôt, nous ne pas agir tant un coup politicien. Fon baye pays, ça, on chance. Comme si, comme on a senti, non, a senti que toute année académique l'an passé, pas qu'on grince qu à l'école. Et puis, Ariel continue à dire rara. Les politique politiques continuent à faire rara. Et tout le monde, figurez-vous bien, petit, petit, petit, ave, petit an -an di, que l'école à l'étranger, petit que l'école à l'étranger, petit que l'école à l'étranger, petit c'est moi-même avec nos petits non là dans le pays. Ça veut dire, il faut montrer que nous avons clair que n'a sommes toujours esclaves. Parce que, les nous ne nous pas à l'école. Nous pas apprendre rien. Nous venons de sortir. toujours campés dans la rue. Il y a 1000 goudes pour nous bouler boulequer au choubouillot. Monsieur, si nous ne faisons pas des choses, pays est fini. Ce n'est pas comme ça. Moi-même, je suis capable de mourir pays. Même si je remplis l'autre qui est dans mon Mais, bien, lui, les choses sont trop dur. C'est nous même qui pouvons prendre destin ou amener. Même les gens qui connaissent nous, pour prendre destin ou amener, eh bien, c'est les Saïe auprès de nous. Bon, il y force qui vient parce que barbecue, ki toujours ça le jour ouais ou fait on bataille pour peuple vraiment vrai moun sa ou pa le compte ouais kounia la y résolution pour dire abor sanction et pouvoir baou c'est rara y a fait pouvoir ou border calé ko mais jour ou ap on bataille par exemple ou prend deux trois camions gaz ou mettez la tête ou dit gaz ça n'a venir à 500 gouttes pour peuple la joindre et laisse ça ou pa bon comme théoriste. en des petits pap l'on prend 2-3 camions du riz, ou fait un coup de jet de wilme, ou descend dans la cité soleil, ou dit, Moun vin prend. Ou prend 2-3 trèles l'huile, ou elle distribue Delma, Badelma dans la cité soleil, côté moun a vivre dans la crasse, dans la merde. C'est les ça, et vous allez dire, Ah, monsieur sont criminels. Mais, nous prend, peuple n'a pas joué, ça veut dire, peuple a pas di, peuple a bataille la pas pour lui. Et ça qu'il faut, ouais, quel que soit nèg nez qui parle, je là ou pas capable de vance, Dieu Parce que Dieu d'Uilme, il tape fond bataille peuple Il te gon idéologie dans bataille, il tape mené. elle sorti là la l'alpon camion poule. Le dimanche, il descend avec le bois neuf. Il décharge le libaï peuple la poule. Et puis il dit, ne camion à la velle. Al prend pour nous, toujours. elle sorti dehors elle prend camion du riz. Il y en train d'enver le peuple pep la idéologie dans ça. Parce que le peuple a tape crevé platinami c'est il faut qu'il y ait quelqu'un pour aider la population et moun qui bien placé pour aider la population c'est moun qui vient samna ça bien. c'est pas moun qui vient samna me yoa qui pour kidnapper yo qui pour faire peur qui pour les battre yo mais c'est moun qui vient samna me yoa qui pour bataille beaucoup de yo nous capables de m'aimer ça m'a dit mais comme ça tout parole ça il a entré dans tête nous et puis, pour changer de fusil ou d'épaule. Dans le Haiti. Haiti moment où les dans pays d'Haïti, Haïti a coulé. Dans moment côté diverses partenaires pays d'Haïti, quoi nécessaire pour soldats étrangers, pour être la police nationale la dans la bataille contre la gang, Union européenne Par envisager voir troupes souterraines. D'après Jonathan Hatwell, chef division pour Mexique. Amérique centrale à Caraïbes, dans le service européen pour action extérieure. Hum. Oui, l'Union européenne admet que la situation humanitaire dans le pays d'Haïti est plus grave. Mais ces populations ont payé conséquences. faut nous rappeler que Conseil de sécurité Nations unies voté vendredi à l'unanimité en faveur de la résolution qui visait sanctionner les Axila yo, ka finance yo. Ross, Ross, ou sanctionner gang. Ou we moun yodou, barbecue gen konta l'étranger? Barbecue gen ka l'étranger? Hein? Eh? Pour qui ça? Monsieur, nous pas fonjan pour que peuple a li mêmes. li kampe bon kote nou. Peuple a ka kampe bon kote nou, mais c'est par appréhension. Et parce que le peur. Parce que, genre d'exaction que na fait, peuple a pas prémé nous. Nous faisons peuple a peur pour le coller avec nous. Mais le peuple n'a pas pris, nous. Est-ce que nous comprenons Bon. Euh, nous avons campé là. En attendant, euh, nous avons fini tout à l'heure parce que nous avons quelques dossiers spéciaux sur Cité Soleil. Et c'est ça que fait ma demande Monsieur, le peuple a besoin de vivre. En quitter le vivre. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je vous dis à tous mes amis pour un pour capable pas abonner à la chaîne. et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus hein. pour nous dire...